Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Bioshock épisode 8, si je dis pas de bêtises. Euh, on est rentré dans une nouvelle zone, de la fin du dernier épisode, une zone très fleurie. On va explorer encore un peu avec des nouveaux chromosomes. Donc les grosses brutes, c'est relativement facile. J'ai trop de chevrotines également. <coughs> eh ben. Ah mince, ils sont. L'arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries j'ai essayé de discuter avec lui Mais je sais qu'il signe mes chèques La seule chose qui soit pire qu'un hypocrite C'est un hypocrite au chômage C'est un peu ce à quoi je m'attendais Pour le fil C'est bien de voir confirmé par Quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que je peux faire moi Si il y a moyen de le désactiver ou si peut-être une... Ah je peux les éviter. Porte conduite. Ok, euh, alors... Euh, J'étais en train de réfléchir. Donc elle, elle m'a dit... Oui. Donc l'Arcadie, c'est la zone où on est. Oh, plus une... en plus c'est violent. Et son argument c'est c'est moi qui j'en vis, lui j lui vis lui donc c'est mérité. La question c'est est-ce que je peux retirer ces fils J'ai l'impression que non. Ce qui est bien dommage Ah Ça me convient Et il y a un truc Qui visiblement m'a repéré Alors que nous ne sommes pas Au même endroit C'est assez bizarre C'est comme ça, c'est peut-être derrière cette porte là euh, En attendant On profite un peu des coffres. Oh, c'est un super dur. J'aurais dû faire piratage auto, peut-être. Non, c'est trop tard. Euh, sauf que le mieux que je puisse faire, c'est donner l'alarme. Ah, je peux pas. Je peux plus toucher. Ça va. Ça va me faire beaucoup de dégâts. Ok. Piratage auto. Fouiller Napalm Et col Je sais pas bien à quoi vont me servir ces trucs là Mais en attendant On les collectionne Ah c'était ma machine ça C'est elle qui arrêtait pas de mitrailler C'est à qu'il y avait des ennemis alors Par exemple lui Elle Dans du matos. Ah c'est un truc de trousseau soin ça euh, C'est une zone que j'ai déjà explorée Quel est mon objectif Aller à la station de métro Bah je croyais que j'y étais déjà Rapture métro Un truc qui rigole Ah là Oh bon <rire> Ah, c'est encore un. Euh, toc, c'est ça que je voulais faire. Encore un gros Gus. J'ai pas de. On peut y aller à la chevrotine ou à l'antipersonnel. Quoi qu'il a fait du feu, ça m'étonne. On pas assez de composants pour inventer un objet Vous avez trouvé un poste de manufacture Ok Ah bah voilà 4 tuyaux de caoutchouc 4 batteries un tube de cuivre Pour un outil de piratage automatique On peut faire des trucs antipersonnels On peut fabriquer nos propres machins Ok Le seul que je puisse faire c'est antipersonnel Ok ah, j'aurais pu pirater! Bon, on fera une autre fois. De toute façon, j'ai plus de matos. Ça, ça sent la petite fille à proximité. Ah! Faut que je fasse gaffe, moi. Kérosine. Bon, j'ai sûrement plein de zones à fouiller dans le, dans le secteur. Et on va plutôt... Je vais juste regarder si je peux faire quelque chose de différent. Non, visiblement, on peut pas utiliser être... mal. Ah si, la kérosine, on peut. D'ailleurs, il m'en manquerait plus... Euh... C'est quoi ça De douilles. Pas de douille non plus. C'est chouette, ça, qu'on découvre des nouveaux nouvelles mécaniques... Au fur et à mesure du jeu Hop oh Je suis sûrement pas censé être dans les blocs Euh Bon y a peut-être rien d'intéressant là-haut Ah si un truc Alors hop on va dire On va supposer que comme ça c'est plus facile Hop Bon Yep, monte encore Ah il faut sauter et après Avancer J'ai pris le truc Ok, tout ça pour ça 10 dollars et de la colle Ok On va aller chercher c'est un peu loin. Panneau de sécurité Ah bien ce qui me semblait Espèce de merde. Tu veux plus la merde, <rire> merde. J'y crois pas Il me faut un nombre de balles assez important pour tuer les gros hommes. Alors, j'espère qu'il va le tuer. Et après, moi j'aurai juste. J'ai 400, yeah! On va essayer de se faire une petite fille. Ou alors, on va tout de suite euh, améliorer sa santé et son air. Alors. Emplacement de fortifiant physique. Ah, j'ai des emplacements. Emplacement de plasmide. Ça, c'est trop, trop fort. Lancez des objets sur vos ennemis. Attrapez leurs grenades. Ouais. J'ai passé. J'espère que ça me l'a juste passé. Alors repousse des créatures et les objets grâce à une onde de choc. Pourquoi pas hein Créer un leurre qui détourne les attaques qui vous visaient. Je vais aller vos ennemis sur place, vous allez en mille morceaux, vous allez adorer. L'ancienne décharge électrique qui étourdit votre cible pendant un temps moyen. coûte moins cher en ev' que la version 1. Redoutable contre les ennemis qui sont dans l'eau. Ah non, c'est pas trop cher. Coûte moins cher que la version 1, j'ai envie de dire. <rire> Je le prends et puis c'est tout. Non, c'est pas... Les plasmides utilisent moins dev. Ah, c'est fort ça. Euh, Peut-être que je peux plutôt me faire un fortifiant de combat, par exemple. Augmente les dégâts infligés avec la clé anglaise. J'avais un seul choix. Ok. On va augmenter nos emplacements. J'ai gagné de la vie. Appuyez sur mage pour choisir votre plasmide. Euh. J'ai pas eu le choix, j'ai eu... Télékinésie Pas un de ceux que je préfère, mais c'est comme ça Il est légèrement blessé, la petite fille le suit On va se mettre assez loin On va dire que je peux assumer encore un ou deux coups F On Je suis en train de griller toutes mes munitions par quoi En revanche Hop Celle que j'ai pas encore trop grillée ah. C'est brut Aïe C'est un peu trop brutal F Caméra, ah, y en il y a un coup dans la tête. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Il est tombé. Oh non, non! Bon, je la sauve, hein? Merci, monsieur. Merci. J'ai eu des sous, c'est pas mal. Ah du coup j'ai pas le bonus, le bonus brut. C'est vrai que c'est un des avantages. Je veux aller au Monsieur P. Je sais pas pourquoi elle appelle Monsieur P ou Monsieur P. Alors, euh... on va pas se casser la tête. La chevrotine classique. Je suis pas loin de mon max. Il y a longtemps, j'ai acheté une forêt à la surface. Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu, et que je devais ouvrir un jardin public. Pourquoi Pour que la ville multitude puisse souiller de son admiration stupide la canopée, et se figurer l'espace d'un instant, être en paradis Tout le congrès a nationalisé ma forêt. Je l'ai réduite en cendres. Ce n'est pas Dieu qui a planté les graines d'Arcadie. Hein ah. C'est une façon de voir les choses. J'avais une forêt, on a voulu me la piquer, et ben je l'ai détruite. Ah, encore un. Mais elle est où sa petite fille Une erreur. Dès que nous sommes arrivés ici, ma chasse s'est mise à crier. Maman, maman, c'est quoi ça C'est quoi je croyais qu'elle avait une sorte de crise et j'ai soudain compris. Les arbres. Les mmh. arbres Elle n'en avait jamais vu. Elle les prenait pour des monstres. Oh, Samy Nous avons peut-être eu tort de venir ici. <coughs> ok, je me figure un peu. L'environnement. Alors. Ça va Hop, pardon. Qu'est-ce que c'est Je ne suis pas botanique, mais je crois que Ryan vient de tuer l'Arcadie. Il décide un une Audi. substance nocive dans l'air. Nous sommes sur le monde du monde. Tout notre oxygène vient des arbres. Sans arbres, pas d'oxygène. Ok. Laissez-moi réfléchir un instant. La représentante de Ryan à Arcadie est une certaine langue forte. Elle est honnête, mais pas à l'abri de quelques magouilles. Moi, on ses ces femmes, moi elle est toujours là, elle voudra sauver ses arbres. Après tout, c'est elle qui a planté cette forêt. Je dois rester près des arbres. Pour ne pas manquer d'oxygène. J'ai complètement perdu de vue la petite fille. Euh, le... Le monsieur Monsieur P. B Ah Ah. Ouais, c'est confirmé. C'est confirmé. Il y a un truc là. Dev... Ils se vêtissent de feuilles et se font appeler les Saturniens. Ils boivent du sang humain et chantent Maîtriser la flamme, maîtriser la brume! Ils croient qu'ils sont touchés par la grâce des anciens dieux <rire> Ce n'est qu'une bande de vieux étudiants Qui prennent les plasmides pour le nectar des dieux uh -huh. Il y a des sectaires en plus Pour tout arranger Ok Solution de chlorophylle. Alors mal. Visiblement je ne peux pas l'utiliser. Ils ont fait un sacrifice de.. Je sais pas trop. Vous cherchez ça combien Il y a quelqu'un Je ah. vais vous ouvrir. Désolé. Ah c'est les Undis qui sont des des étudiants blablabla bla bla. Ah oui donc j'ai bien dû me tromper avec les antipersonnels tout à l'heure Parce que j'ai fait nettement plus de dégâts Alors lui il a sa petite fille Ah oh. oh, mince C'est pas un bon truc de s'attaquer à ces bestiaux de corps à corps je trouve alors il est probablement encore en bas hop, hop, hop. Pas un plan, ça. Ah il y en a une autre tourelle Je suis pas passé par le même endroit que tout à l'heure c'est pas intentionnel Alors on va y aller au choc électrique Ok Aïe Hop Appuyez sur F J'ai pas eu le temps de la pirater Là je peux pas la pirater non plus je sais pas pourquoi Ah il faut être super rapide ok Pour lancer le piratage Sinon il refuse Ok, là on est déjà pas mal Il y a des tourelles qui sont faciles D'autres qui sont plutôt dures celle a été plus facile Voilà, défends-moi Pendant ce temps-là, j'écoute venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative. Si les agissements de Fontaine vous plaisent, je vous conseille de trouver un moyen de proposer un meilleur. Que je peux pas marcher ici. Alors OK, on s'arrête. Petite tourelle qui m'embête. Hop. Boum. Tac. hop c'est bon tu peux t'arrêter de tirer ma tourelle il faut que je tire sur les... What? Ah, faut tirer vraiment très spécifiquement sur un point Ce... sur la flèche qui a été tirée visiblement ok on est un peu plus tranquille c'est un truc de fabrication. Lance grenade. Alors, hop. On va tenter un piratage. Hop. Au début, on a un peu de temps. Après, ça se complique. Ça, ça, se, fait, ça se termine vite. Là, on était juste en pièces. Pas trop en temps Ah je peux acheter plein de trucs 20 munitions perforantes Ah oh mince ça, ça prend oh. J'aurais peut-être dû faire les personnels plutôt. C'est pas très très grave Alors j'ai complètement perdu la trace de ma petite fille moi pression considérable pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires. Cécité, démence, mort. Mais à quoi bon défendre Aye. notre idéologie si elle n'est pas mise à l'épreuve Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi. Euh, les cigarettes il ne faut pas que j'en prenne. Chaque fois j'oublie. Euh, on va pas pouvoir collecter cette petite fille parce que j'ai pas le... les trucs de soins qu'il faut. Ou alors je vais y revenir à plein de fois. Peut-être qu'avec du perforant je ferai beaucoup de dégâts à ce genre de bestiaux. Dans ce cas là on va se mettre... Ouais. Le truc c'est que sa petite fille elle est... Ah c'est pas la bonne touche. Sa petite fille elle est rentrée. Ah, il tire sur ma tourelle, nickel. Ah mince, c'était pour moi. Bon, je l'ai amoché. Il faudrait que j'arrive à retrouver par où passer. C'est des bombes, ça, il faut que je les évite. Alors, le truc avec tous les arbres et tout, c'est pas par là. par là ouais ah il a eu ma tourelle j'ai plus tant que ça de munitions perforantes ah il est là il a sa petite fille avec lui Les dégâts, elle est performante Je pensais pas Ok Hop Hop, j'en ai sauvé deux Désolé pour Rosie qui est mort j'ai sauvé la petite fille, on va dire que ça va du coup. Ça marche tellement bien avec les munitions perforantes par contre. Ah, j'en ai pour la mitrailleuse, j'aurais peut-être dû essayer tout simplement. Allô. Alors... me doutais qu'il y avait une machine vu la lumière. Alors, OK. C'est parti Autant les tourelles elles mettent bien Autant les caméras Elles sont loin d'être très utiles Café ça rapporte du De l'aide Ah El bandito il me vend sans de Ou alors des munitions pour mitrailleuses Pendant me recharger. On va prendre du pistolet très standard. J'aurais pu le pirater avant moi. Bon. On dirait un passage réservé pour ceux qui ont le.. Le truc adapté. Ce n'est pas vous, n'est-ce pas Non, Ryan, je crois connaître un moyen de sauver les arbres, un vecteur génétique qui... Oh, mais puisqu'on en parle, pourriez-vous me trouver un spécimen de Rosa Gallica Cherchez dans la grotte, je dois poursuivre mes travaux pendant que j'en ai encore le temps. Eh ben, si vous nous aidez à nous en sortir, on va aller vous chercher de la Rosa Gallica clairement abusé niveau balle pour chaque bonhomme, mais on va dire qu'on a ce qu'il faut. Voilà, si on touche bien, ça s'en va facilement ces trucs là. Allo, Rosa Gallica Je sais pas à qui ils s'en prennent. Ils avaient.. Je sais pas. Amélioration fortifiant anti-sécurité. L'action rivale a installé des caméras de sécurité et des tourelles dans les lieux que vous devez visiter. L'antisécurité a modifié la signature thermique de votre épiderme pour tromper les caméras et retarde leur euh, détection. Juste retarder. On va... Ça... Si ça désactivait, ce serait très fort. Je sais pas combien ça retarde. On verra l'occasion. Alors... Ah bah celui que j'ai déjà utilisé. Euh... Chut. Routine. Ça on a dit que c'était très efficace Contre les machines Alors Mes petites roses Ça au milieu si c'était les petites roses On serait pas étonné J'ai plus de pour les grenades à fragmentation et bah faut savoir utiliser de tout dans ce jeu pour euh, s'en sortir le mieux possible ça c'est juste une petite pièce trois petits machins c'est incroyable de voir comment les choses ont changé depuis que j'ai quitté le bureau du docteur Steinmann ne reconnaît presque plus Rapture. On dit qu'ils ont même rassemblé les gens sur la place Apollo. J'ai demandé à Ariane comment ils pouvaient faire de telles choses, innocents. Il m'a répondu, les innocents. Ils n'ont pas choisi de défendre Rapture, mais ont préféré s'acoquiner avec Atlas et ses bandits. Ce ne sont pas les innocents. Il y a les héros et il y a les criminels. C'est incroyable celle-là alors oh j'ai pas touché la tête Ah elle signale pour moi c'est ça Bah elles font zéro dégâts mes tourelles J'y crois pas Ah et ça m'envoie des Des petites citernes alliées Ou juste elle va dans la même direction que moi par hasard J'ai l'impression qu'elle m'aide Ah on est censé se passer par là Faut que je retourne voir la madame dans la vidéo oui. Par le pneumatique Ha ah, oui. ha ah, ah. Et on verra ça dans le prochain épisode